Salut tout le monde, salut à tous, salut à tous et bienvenue dans cette première itération d'une émission auquel je n'ai pas encore, euh, j'avoue ne pas encore avoir trouvé de nom, hein, donc <rire> vous m'excuserez pour la vidéo YouTube, hein, pour ceux qui regardent ça sur YouTube, j'imagine que j'aurai trouvé un nom d'ici là, je pensais à Red Talks, histoire de remplacer le Ted Talks, enfin bonsoir à tous, bonsoir donc à Nelia Merwo, à Island Badger, ce ceux que j'ai vu, euh, j'ai vu passer dans le chat, Comment allez-vous Comment allez-vous Et bienvenue ce soir donc pour cette première itération de critique de film en live Parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur YouTube j'ai une émission de cinéma euh, basée quand même sur le fait d'avoir beaucoup de recul sur le film C'est-à-dire que je vais voir le film, j'en fais une critique chaud et une semaine plus tard j'écris une critique à froid une fois que bah, le film il est bien sorti de mon, de mon écosystème on va dire Là c'est tout l'inverse, j'ai vu le film dans la semaine Je l'ai pas non plus vu euh, ce matin, hein, faut pas déconner mais Je l'ai vu dans la semaine et je me suis renseigné directement sur les conditions de production, donc c'est une, une review de film un peu plus classique pour ceux qui sont habitués à l'émission de base. Mais le film qu'on va analyser ce soir est très loin d'être classique, car en effet on va parler de Host, un film qui a été euh, réalisé par Rob Savage. A mon avis c'est un nom de scène, hein, parce que Rob Savage c'est très énervé comme nom. Et qui donc, ce qui est très intéressant avec ce projet, bien, bien bienvenue à tous hein, pour ceux qui arrivent, bonsoir à Ghost Ross, bonsoir à House 7 bonsoir à tous. Le film est assez intéressant puisqu'en fait il a été écrit, réalisé, monté et même diffusé pendant le confinement. C'est-à-dire que ce film n'a pas eu de sortie en salle à la base, il a été uniquement distribué sur une plateforme de VOD qui s'appelle Shadder qui est donc spécialisé dans le film d'horreur. C'est une plateforme qu'on ne connaît que peu en France, étant donné que, euh, sauf si vous avez un VPN, <rire> non, je ne suis pas sponsorisé par NordVPN, par calmez-vous, sauf si vous êtes euh, sauf si vous êtes doté d'un VPN, et bien Shudder est indisponible en France. C'est scandaleux, je leur envoie des tweets toutes les semaines en disant « Eh, eh, poc, poc, poc, c'est quand que vous arrivez en France ?» Mais pas de réponse. Pas de réponse, pas de réponse. Donc on va parler un petit peu de ce film, ce que je vous propose c'est que je vais d'abord, histoire de mimer un petit peu quand même la rythmique d'un time between, je vais d'abord lire mes notes que j'ai prises sur le téléphone, donc ces notes là euh, sont absolument dénuées de toute info sur le film, et ensuite je vous ferai les infos que j'ai trouvées sur le film, mais vous verrez que globalement, j'ai pas trop mal euh, cerner le problème. Enfin le problème, non au contraire, c'est un, un très bon film, hein. je peux vous le dire direct, excellent film. Il euh, y a des défauts, faut pas déconner, mais euh, globalement, j'ai passé un très bon moment devant ce film et il m'a plus effrayé que ce, que, euh, que ce à quoi je m'attendais. Déjà, c'est vrai que je n'ai pas résumé ça. Le film, est, vous allez me dire, attends, Tom, Tom, deux minutes, pose les gun. Le film, il a été tourné pendant le confinement, parce que écrire un film pendant le confinement, d'accord, on fait des appels Skype, tout se passe bien. Monter un film pendant le confinement, rien de plus simple. Personne n'a besoin de se voir pour faire du mixage son, pour faire des CGI, machin. Mais Comment tu fais, foutre-dieu Pour amener des caméras, des sondiers, euh, des maquilleurs, euh, des chefs décorateurs Parce que globalement, le tournage, il y a du monde sur, qui sont compactés en même endroit, c'est complètement anti-lockdown. Eh bien, mes chers amis, la solution assez géniale euh, qu'on qu imaginait euh, Rob Savage et ses deux scénaristes que, don, dont j'ai pas les noms. Ah, ah erreur grandiose. Pendant que je vous parle, je vais chercher les noms des deux autres scénaristes. Euh, parce que dans les interviews, ils parlent autant que le réalisateur. Hein, donc c'est pour ça, je vais essayer de retrouver ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Oui, la solution assez géniale euh, qu'ils ont pensé, euh, c'est tout simplement que le film se passe intégralement sur Zoom. Vous savez, cette plateforme de, de discussion qui ressemble un petit peu bah, à Skype, à Discord, à tous ces trucs-là. et bah, Le film a été euh, entièrement tourné... Sur Zoom, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le film, je pensais qu'il y avait un truc. Je me disais, non, mais en fait, c'est des caméras, peut-être qu'ils sont cachés, je sais pas. Non, le film a entièrement été tourné sur Zoom. Évidemment, après la séquence de Zoom, je vous en reparlerai un peu plus tard, c'est pas un plan séquence absolu. Il y, des, il y a des cuts cachés, tout ça, ça reste un film. Mais le support de base pour prendre la vidéo, c'était constamment Zoom. Ce qui est assez stylé. Ce qui est assez stylé. Ah oui, alors du coup, euh, pour les autres, c'est euh, Jed Shepard et Gemma Hurley pour les deux, autres, euh, les deux autres scénaristes qui ont participé au projet. Scénariste et producteur pour Jed Shepard. Et euh, ce qui est. Euh, c'est un film britannique hein, d'ailleurs. Attention, sur Twitter, j'avais mis USA, mais tout simplement parce que au moment où j'avais balancé le film, le film n'a pas tant d'accent que ça. Les accents britanniques s'entendent pas trop, du coup, ça m'était passé par-dessus. Mais non, c'est un film britannique, pas américain. Attention, je vais me faire taper dessus sinon. Et du coup déjà, ce qui saute aux yeux dans le film, c'est le côté ultra jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que le fait que le film ne se passe que sur Zoom, et eh bah ben, pas une seconde, euh, le, par exemple l'ATH de Zoom, vous savez là où c'est marqué euh, Friends Online, euh, Chatroom, euh, Message Sense ou, euh, ou les trucs comme ça, tous ces petits ATH qui font qu'on sait qu'on est dans un logiciel ne disparaissent jamais. Ce qui du coup fait que le film est extrêmement prenant, euh, ne serait-ce que, par ne, ne serait que parce que par littéralement il est encadré par un logiciel, donc jamais le film va sortir de son côté, euh, de sa diégèse on va dire, ce qui est euh, assez jusqu'au bouddhiste, même Paranormal Activity qui était très jusqu'au bouddhiste a des scènes où la caméra ça a pas de sens qu'elle tourne. Où la caméra, elle fait des mouvements. On se dit, c'est quand même très bizarre que la caméra à ce prix-là, elle fasse des mouvements comme ça. Là, dans ce film, il n'y a vraiment aucune, euh, aucune, aucun, comment, comment on pourrait dire ça, aucun compromis sur euh, sur ce film. Évidemment, j'ai oublié de faire le sondage, mais je vais le faire maintenant. <rire> Streamer de qualité. Je vais vous faire un petit sondage pour savoir si vous souhaitez, si vous souhaitez que je spoil ou pas le film. Pour vous donner un contexte avant le vote, hein, quand même, le film a pas forcément raison d'être spoilé. Il n'y a pas de retournement scénaristique incroyable. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très tatillons ou pas là-dessus. Donc je vais vous envoyer un petit sondage. Un petit sondage euh, sur euh, pour savoir si vous êtes pour ou contre le spoil sur euh, ce film. Mais ce n'est pas, pas un film où le spoil peut faire beaucoup de mal au film. Mais je vous envoie quand même le sondage parce que je suis quelqu'un de poli. Et bonsoir à Osmodes Gorlan et à Juliette Charlotte. Bonsoir à vous deux. Alors on parle de The Host, le host de... Oui, le host de 2020. faut savoir qu'il y a eu un The Host qui date de 2012, 2011 peut-être. Mais qui mais c'est un film... Un... Un... Je crois que c'est un film japonais avec une espèce de créature poulpeuse dans un lac. Donc c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Bonsoir à tout le monde qui arrive. Et euh, du coup, je continue hein, pendant le vote, on va pas on va pas s'arrêter en si bon chemin. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement le film va pas sortir visuellement de, de son idée, mais aussi il va même utiliser les limites qu'il a. Et là, je trouve que c'est là où le film est très intelligent. C'est que par exemple, sur Zoom, bah vous avez des micros de merde. Parce que bon, il y a des gens comme moi qui investissent dans des beaux micros pour leur ordi machin. Mais les trois quarts des gens, ils utilisent Zoom sur leur téléphone, qui ont des micros qu'ils ont de mieux en mieux mais qui sont quand même pas terribles ou sur des micros de webcam comme celle que j'utilise qui ont globalement de très mauvais micros et ce qui est intéressant c'est que le film va utiliser ces limites là par exemple, euh, le fait qu'il y ait des grésiments de micro quand vous poussez la sensibilité à fond, euh, par exemple, quand vous avez des amis, euh, quand vous discutez sur Discord, sur Skype ou quoi, ou vous les entendez mal, bah vous leur dites, si vous êtes un peu, euh, si vous vous y connaissez un petit peu, augmente la sensibilité de ton micro. Ce qui est une option pour que les gens vous entendent mieux. Par contre, ça fait qu'on entend ce qu'on appelle un bruit de fond. Vous savez, c'est cette espèce de truc désagréable qu'on entend. Euh... Bah, par exemple, sur les vinyles. Alors, les, les, les gens qui aiment les vinyles vont aimer ce bruit de fond, mais vous savez cette espèce de constant derrière le vinyle ça vient pas tout à fait de ça mais en gros ça ressemble à ce genre de son et euh, ça fait que le, le, le film va utiliser la sensibilité sonore pas terrible de ces micros pour vous faire peur parce que du coup quand on est dans un silence absolu bah on s'attend à ce qu'il va y avoir un son dans un film d'horreur quand il n'y a plus aucun son <rire> bon moi bah, j'ai de la musique techno cool mais quand il n'y a plus aucun son dans un film on sait que quelque chose arrive alors quand il y a du bruit de fond bah notre oreille elle, elle reçoit déjà plein d'informations parce que le bruit de fond c'est un peu comme le bruit statique d'une <rire> Allez, c'est parti pour, faire, pour être un boomer, comme le, le bruit de, du, de la neige dans les anciennes télés cathodiques, c'est ça <rire> Non, c'est pas ça, les anciennes télés, vous savez, où il y avait de la neige quand vous étiez sur des écrans, euh, sur des écrans où il n'y avait pas de diffusion, ça faisait un bruit, ça faisait un et ben bah là c'est pareil, Et bah, par exemple dans Poltergeist, ils utilisent ce son un peu de la même manière que dans ce film, dans Host, le son blanc d'un micro boosté à max, bah déjà, ça crée une sensation où on sait qu'on doit entendre quelque chose, mais on a déjà des informations qui nous parasitent. Bref, je passe beaucoup trop de temps sur ce sujet-là, mais le, le sound mixing du, du, euh, du film est génial. Il y a pas beaucoup de création de son original, il y a très peu de musique, et là, il y a pas tellement de bruit spécifique au film. Bon, je vois qu'à priori, tout le monde a, est allé euh, sur, le, sur le go for it pour le spoil. Est-ce qu'il y a des nouveaux gens qui arrivent Cathodique, oui, c'est ça. Merci, merci Juliette Charlotte. Donc vous avez voté pour le spoil à outrance. Eh bien c'est parti pour le spoil à outrance. Euh, pareil, qu'est-ce que j'ai noté Oui, le, le mauvais frame rate. Alors euh, là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer ici, mais vous savez, quand vous... Euh... Ah bah, c'est très simple, en fait, je vais reprendre l'exemple du film. Quand vous parlez avec quelqu'un euh, sur un logiciel qui est un peu... Euh... Bah, qui est un peu vétuste parce que les, les logiciels comme Zoom et Discord, c'est euh, pensé avant tout pour accueillir des centaines de milliers de personnes en même temps sur leur serveur. Du coup, c'est des serveurs qui sont puissants, mais qui sur une, un seul flux vidéo vont être très faibles au final. Par exemple, là, sur Twitch, si je me mets à gesticuler de partout, le site y suit. Parce que Twitch, pour le coup, ils sont censés avoir des centaines de milliers d'utilisateurs, mais ils savent que chaque flux vidéo est important. Alors que sur Zoom, si tu te mets à faire des mouvements brusques, le frame rate il va galérer à te suivre parce que va, y, va y soudainement y avoir trop d'infos sur l'image et du coup le site pour gagner ou l'application pour gagner un peu de un peu de comment s'appelle de, de connectique quoi de, de de flux internet on va dire ils vont couper des images. Ce qui est très bien utilisé dans le film notamment avec le personnage de alors c'est terrible parce que c'est un film où, vous savez sur Zoom les noms euh, sont affichés sur les écrans donc c'est un film où j'avais le nom des personnages sous les yeux tout le long et j'arrive quand même à les oublier. Je crois que c'est Caroline. Ouais c'est ça, c'est Caroline euh, où il y a une scène super bien vue. Où en fait son mauvais frame rate, sa mauvaise, euh, sa mauvaise fréquence d'image va créer un jumpscare. Parce que du coup on ne sait pas à quel moment son personnage va bouger ou pas. Je, je, je reviendrai sur cette scène un peu plus tard parce qu'elle est assez cool. Mais du coup voilà, ce qui est intéressant c'est que le film arrive à utiliser les limitations technologiques euh, de zoom pour en faire des éléments d'horreur, et ça c'est quand même balèze, parce que souvent ce qu'on dit, euh, enfin ce qu'on dit, ce qui est intéressant de faire quand on a peu de moyens, c'est d'utiliser ses limites au maximum, et là le film il avait des limites de fou, parce que le réalisateur était pas sur place pour parler aux acteurs, il y avait pas de caméraman, il y avait pas de sondier, donc du coup la qualité de l'image et du son bah elle est affreuse, et même là, quand je vous dis que le film est jusqu'au boutiste, c'est qu'ils ont pas par exemple corrigé la luminosité, parce que par exemple, je sais que moi, si j'avais été sur le film, j'aurais eu tendance à demander aux acteurs de poser des mini-projecteurs à droite à gauche, que ce soit avec une lampe torche, un machin, pour essayer de contrôler un peu l'image. Mais parce que moi, je suis très dans le contrôle, mais ça, c'est un autre problème. <rire> mais euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, le... Rob Savage a été très jusqu'au boutiste à dire aux, aux actrices, en fait, surtout le film est très majoritairement euh, féminin, de dire aux, aux actrices, « Non, non, non, on va aller jusqu'au bout, du coup. » pas De projecteur, pas de lumière artificielle, donc par exemple vous avez ce qu'on appelle les artefacts. Là je peux pas vous le montrer parce que <rire> j'éclaire très bien mes vidéos. <rire> j'arrête, j'arrête promis. Le noir derrière moi, euh, c'est un noir qui est, qui est, qui, qui, que j'ai essayé de faire très pur parce que j'ai mis l'exposition de ma caméra très basse. Toutes mes lumières en fait viennent de sources euh, qui projettent suffisamment de lumière pour que j'ai pas besoin de rehausser l'exposition de ma caméra. Par contre, si vous tournez avec une webcam toute pourrie. Comme celle-ci par exemple. Voilà, je vais vous faire un test avec ma, avec ma webcam nulle pour vous montrer ce que c'est qu'un artefact. Allez, la live cam, qu'est-ce que tu fais bon, On va faire des vrais tests sur ce live. Hein. Quitte à avoir l'avantage du live, autant, autant y aller à fond. Voilà, si par exemple je fais ça. <rire> c'est dégueulasse. Hop, si je fais ça et que soudainement je fais ça. Hop. Et que je fais ça. On va y aller à fond. Voilà. Ah ouais, en fait, c'est tellement... Attendez, regardez. Normalement, voilà, on commence à les voir. Vous voyez des petits des petits grésiments sur l'image. Ouais, ça, on les voit. On commence à voir des petits grésiments sur l'image. En fait, ça, c'est la caméra qui cherche de la lumière. Qui va chercher de la lumière et qui, du coup, en compensant le manque de lumière, va créer de l'information là où, en fait, il n'y a rien. Bon, on va arrêter parce que c'est dégueulasse quand même. On est sur un stream de qualité. On n'est on est pas là pour vous casser les yeux avec de l'exposition dégueulasse. Oh. Je remets ma technologie, hop là, voilà, c'était un petit exemple. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que pareil, le film, hop, on va en remettre l'écran de base, le film va utiliser ces artefacts pour vous faire peur, parce que ces artefacts, pareil, ça crée de l'information euh, visuelle, et ça fait que vos yeux, ils vont être en mode, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, il y a des montres, il y a quelque chose, alors que, bah, des fois, il y a des choses, et des fois, il n'y a rien. Et le film arrive à utiliser, du coup, même ce défaut visuel dégueulasse, pour arriver à vous faire comprendre ça, ce qui est assez fou. Pareil, comme d'hab, je n'ai retenu aucun nom. Ah, et pourtant, pourtant le film fait des efforts. Hein. Là, les noms sont affichés partout. Mais bon, j'ai mes petites fiches, vous inquiétez pas. Alors, moi, j'avoue que le fait que le, le film euh, utilise les micros réellement des webcams de ses actrices, ça m'a un peu gêné au départ, tout simplement parce que je sais pas, ça c'est les petites manies personnelles, hein, ça, ça, ça va pas vous toucher ça se trouve, c'est que moi j'aime bien quand le son est très pur, j'aime bien avoir un son très radio, un son très rond, etc. Et du coup moi dans les films américains quand ils redoublent tous les dialogues en parlant comme ça à côté du micro au doublage, moi ça me rend fou. <rire> moi j'adore ça, j'aime bien avoir le son le plus rond possible. Et c'est vrai que dans ce film bah, du coup on, est, on a une voix dégueulasse. Mais au final au bout de 10 minutes je m'y suis fait. Au bout de 10 minutes je m'y suis fait. Puis aussi le film est relativement silencieux entre guillemets. C'est-à-dire qu'au début, il y a des moments où tout le monde va parler les uns sur les autres, comme dans une vraie discussion Zoom qu'on a pu avoir pendant le confinement, mais au fur et à mesure que la tension arrive, bah, les gens commencent à se laisser beaucoup la parole, ce qui est plutôt intéressant. Bonsoir, bonjour à toi, euh, Roll One Dragon 6 ix ah, Attention, moi je prononce tous vos noms à l'anglaise, hein. Bonsoir à toi, et bienvenue dans cette euh, critique du film Host. Euh, je préfère te prévenir, les viewers ont voté pour qu'il y ait du spoil. C'est pas un film où c'est très... In... Tu, vous pouvez regarder le film en connaissant tout le scénario, c'est pas grave. Mais je tiens à te prévenir quand même au cas où toi, ça te dérangerait. Mais salut à toi N'hésitez pas hein, dans, les, dans les commentaires à vous manifester, comme ça je vous rappelle un petit peu de quoi il s'agit si jamais vous venez d'arriver. Mais bonsoir à toi Oh Un dragon ah non Encore les fans de dragons qui vont s'énerver dans les commentaires. D'ailleurs, je me rends compte que je vous parle de plein d'aspects techniques, mais que je ne vous ai pas parlé du scénario. <rire> Moi, il me faut un montage. Hein. Moi, je suis youtubeur. Hein. Moi, le stream... Enfin, euh, la chronique de, de, de, de film en stream, c'est nouveau. C'est la première soirée pour ceux qui ne le sachent, qui ne, qui ne le sachent pas. Enfin, je commence à parler comme Ribéry, quoi. La catastrophe. <rire> Alors, en gros, le scénario, très simple, très basique, efficace. Une séance de spiritisme pendant le confinement. Aussi con que ça. D'ailleurs, le, le, le scénariste, euh, bah, euh, comment il s'appelle déjà Jet Shepard, il, il, il assume en interview, il disait à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai envoyé, euh, envoyé un SMS à Rob Savage, j'ai écrit Spiritisme, confinement. Paf non, il, il a écrit Spiritisme, confinement, Zoom. Point. Et pour lui, c'était clair, c'était la seule idée qu'ils avaient, ils sont partis là-dessus. Et c'est là que pour le coup, Shudder a l'air d'être une boîte de prod parce que Shudder c'est une, c'est comme Netflix, hein, c'est une, comment s'appelle, c'est une, une, une plateforme de VOD, mais c'est aussi des producteurs. Et euh, le film Host a été produit en partie par, par Shudder. Il y a d'autres boîtes de production, hein, mais euh, notamment Shudder. Et ce qui est intéressant, c'est que Shudder, avec juste ce petit morceau de papier, ils ont dit vas-y. Après, ils connaissaient Rob Savage d'avant. Hein, le gars vient pas de nulle part. Il a déjà fait beaucoup de courts-métrages. Il a participé à des longs-métrages. Le gars, il est quand même bien dans le bien dans le milieu du cinéma de genre euh, britannique, même il ne rien, respect de la part de Shudder pour avoir financé ça un peu out of nowhere. Une meilleure idée du monde. Ah mais ah bah dès le début, euh, les personnages, ils commencent à faire leur trucs et dès le début, j'étais en mode vous êtes tous tellement morts. <rire> vraiment cette espèce de truc dans les slashers où tu vois les personnages, en plus c'est des personnages vraiment attachants, j'y reviendrai mais on n'est pas sur des personnages de slashers où dès qu'on les voit, on se dit mais eux ils sont finis. Enfin quand même, il y en a un ou deux tu te dis Oula si toi tu passes le film euh, T'as de la chance hein. euh, ta, ta, ta, ta, ta. Oui alors évidemment euh, C'est un de footage D'une certaine manière c'est un de footage Nouvelle génération parce que ça va utiliser les vid fin le, Des vidéos qui, qui n'ont Vocation qu'à être vues sur que sur internet Et pas dans une caméra Ou dans un film machin Mais ça reste techniquement Un de fond footage. Fond footage qui va jusqu'au bout Parce qu'on voit par exemple la souris c'est-à-dire que la souris d'ordinateur, on la voit dans le film, petit truc encore, à quel point ils vont jusqu'au bout, c'est absolument, enfin, ils ne, ne démarrent pas de leur idée, c'est assez cool. Mais euh, du coup, dans les fun footage, souvent, la critique, c'est, euh, bah un fun footage, t'as qu'à prendre ta caméra, la bouger de partout, avoir une exposition dégueulasse, un son à chier, et t'as un film. Ce qui est pas faux sur certains films, les meilleurs fans de footage dont tout le monde se souvient ne souffrent pas de ces défauts, genre euh, comme euh, Cloverfield, Blair Witch, tout ça, c'est des films qui pensent leur cadre malgré le fait que la caméra, elle branle de partout. Il y a certains films qui n'y pensent pas et c'est dégueulasse. Mais bon, le fond de footage, comme tout style, il y a les maîtres, il y a les copycats, bon, ça arrive. Mais dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... En gros, six personnages principaux, six flux vidéo du coup qu'on va voir vraiment du début à la fin. Il y a quelques autres personnages qui pop de temps en temps, notamment la médium qui est pas si là souvent dans le film, enfin qui est pas là très longtemps dans le film, mais qui est un petit peu là. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun, du coup, des six héroïnes, son cadre est travaillé. Et alors là, c'est balèze. C'est-à-dire que sur les six personnages principaux, il y a par exemple ce que, ce qu'on qu appelle des lignes de fuite. C'est-à-dire qu'en gros, sur euh, Prenons un exemple un peu... un peu péteux Prenons un exemple péteux... je cherche des tableaux en fait, je cherche des tableaux mais ça va peut-être pas vous parler En gros une ligne de fuite c'est quand tu découpes ton cadre Et ben, en gros tu vas pouvoir créer plein de lignes qui vont de l'horizon jusqu'à ton sujet par exemple prenons la joconde, Allez vas-y vous avez tous l'image en tête Il y a la joconde qui est de face comme ça, qui a son petit sourire machin Mais derrière, il y a des choses y une, y une, non, il y a une, il y a une, chou le monstre ça me, ça me critique, ça me critique. Bonsoir, Clapitini, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, bienvenue. <rire> derrière, derrière, euh, derrière elle, vous voyez, a, si je me souviens bien, il y, y a un bout de mer, peut-être une falaise, un truc comme ça. Et en gros, ça fait que notre regard, bah, il est naturellement porté vers la Mona Lisa, mais il peut aussi être dévié ailleurs. On peut se permettre de regarder ailleurs. C'est pas un plan qu'on appelle bouché. Boucher en le sens, sens avec un hachoir hein. Boucher dans le sens où Regarder ailleurs dans le cadre ne sert pas à grand chose Là, tous les plans des six personnages principaux Il va y avoir par exemple bah, Ce que je vous disais tout à l'heure de, des, des zones très sombres Avec des artefacts Ce qui fait que du coup, voilà, là avec la main par exemple On le voit bien, c'est que là si je, si je me mets comme ça, vous voyez à peine la chose et si je me mets comme ça, vous la voyez plus. Et bien, bah, le film travaille beaucoup cette présence-là, d'une espèce d'obscurité qui peut arriver et revenir à n'importe quel moment. Et ce qui fait que, regardez, quand j'ai la main là, ça se voit bien, c'est que vous la distinguez. Vous savez que ma main est là, mais la caméra n'arrive pas à la voir. Et bien, bah, typiquement, le film va beaucoup euh, avoir recours à cette technique-là. Que j'adore, j'adore les... <rire> les noirs bouchés dans les films. Je trouve qu'en France, on est extrêmement timide sur ça. On est toujours à se dire, oh là là, il faut que les gens ils voient ce qui se passe à l'écran. Non Des fois, il faut savoir boucher les noirs. Ta main est dans Héréditari <rire> Salut je teste tes fonctions Oh bon, je t'en prie je me suis bien marré à aller monter Je me suis bien marré à est monter Le slasher en, en plan bouché, c'est cohérent C'est pas faux C'est pas faux c'est pas faux Mais du coup voilà va toujours y avoir une porte aussi Une porte qui pour le coup elle va être éclairée mais une porte entrouverte ouverte Et Étant donné que l'esprit humain est très imaginatif, tu laisses une porte ouverte dans un coin, il panique le humain, il est en mode « Qu'est-ce que c'est derrière la porte ?» Et du coup, déjà, les six plans sont ultra intéressants comme ça, ils sont ultra bien cadrés, mais on a tous eu des conversations sur Discord, sur Zoom, sur les... n'importe quel logiciel de, de, de, de, de discussion simultanée avec plusieurs personnes. Les plans sont mis les uns par rapport aux autres. Donc non seulement on a six cadres bien pensés euh, indépendamment, ou du coup quand il y a un zoom sur ce cadre-là, on se dit ouah qu'est-ce qui se passe Mais en plus, on doit analyser six cadres en même temps. Et euh, je reviendrai un peu plus tard sur les interviews du réalisateur, mais en gros, il disait que son intention, c'est enfin euh, qu'une de, de une des choses où ça a été facile pour lui de penser le film, c'est qu'il disait en fait que l'attention qu'on a pendant une discussion zoom, mais une discussion normale, hein, pas quand il y a des fantômes qui se jettent sur toi, l'attention qu'on a euh, dans une euh, dans une comment s'appelle dans une discussion zoom bah en fait il est déjà très actif parce que on va rigoler avec quelqu'un qui est en haut à gauche de l'écran, puis on va répondre à un gars qui nous a dit un truc en bas à droite, du coup notre oeil il est constamment déjà divisé sur 6. Alors je parle de 6 cadres parce que dans le film ils sont 6, ils sont mais dans une discussion zoom classique si vous parlez avec 4 personnes, et eh bah du coup votre attention elle va être divisée par 4, enfin par 3 parce que vous, vous regardez pas votre propre feed vidéo sauf quand vous êtes un youtubeur. <rire> Mon oeil est constamment en panique alors, mais oui c'est ça c'est que le, le principe du film, c'est que du coup, tu vas chercher des indices de partout, mais non seulement le film te force à le faire sur un cadre, parce que le cadre est bien composé, mais en plus, il y a six cadres différents dans le film à chaque fois, ce qui fait que ton œil, il est là. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ce qui est très très impressionnant en termes de... En termes en fait de... de Comment ça s'appelle D'attirer le regard du spectateur. C'est un truc qui est pas si simple que ça à faire, parce que dans la plupart des films, le regard du spectateur, il est forcé. Si vous regardez Mission Impossible, quand il y a un gros plan sur Tom Cruise, euh, ça va être fait à la longue focale, comme ça euh, le, le décor derrière lui va être flou, donc on, on est concentré sur le visage. Là, ce qui compte, c'est Tom Cruise qui fait « Ah, gra-gra-gra-grou Pendant les scènes d'action, je prends Mission Impossible, c'est des très bons films, hein. c'est juste que la réalisation sur le la question précise du « Où est-ce que le spectateur doit regarder ?» est extrêmement classique. Dans une scène d'action sur, euh, sur sur Mission Impossible... Pareil, il va y avoir beaucoup de blurs, enfin de, de flou, de, de, de flou de mouvement ou des trucs comme ça. Ce qui fait que ce qui compte, c'est le héros qui court, c'est le héros qui saute à travers l'explosion, machin. Le truc autour, c'est du décorum. C'est pas important. Alors que dans ce film, il y a ce qu'on appelle une multiplicité de, de l'attention. Ce qui fait que tu peux... En fait, ce qui serait intéressant, limite, c'est de regarder le film et ne se concentrer à chaque fois que sur une seule des protagonistes et de ne pas regarder les autres. Je pense qu'il doit y avoir six films différents quand on fait ça. Je crois que tu sous-estimes le narcissisme des gens, des gens, des gens qui ont, ils ont leur, propre, leur propre retour caméra. Non mais en vrai là maintenant quand je vous parle, des fois je, je, je regarde mon retour caméra voir s'il n'y a pas des bugs. Hein. C'est normal. Alors qu'est-ce que j'ai dit ensuite Le jeu des acteurs. Oh enfin le jeu des actrices du coup parce qu'il y a des acteurs mais il bah, y a Teddy, ça oui, Teddy, mais qui est très peu présent dans le film et qui joue bien. Hein. Mais les, les six actrices principales, c'est ouf. C'est ouf, notamment parce que euh, le réalisateur l'assume en, en interview, pareil pour les scénaristes. Il disait on voulait pas de backstory. On voulait pas que ce soit des personnages qui soient particulièrement développés. Et c'est vrai que si je devais vous parler d'un personnage en particulier, bah, j'aurais pas grand chose à dire. Par exemple, si tu me dis Ah, t'as pensé quoi de Ca... Pardon, de Caroline J'aurais pas grand chose à dire. Mais c'est volontaire de la part du film. Et ce qui est impressionnant, c'est que pourtant j'étais quand même très impliqué par, le, par ce qui se passait à l'écran. Et là, pour le coup, on a un bel exemple de comment un jeu d'acteur ultra juste euh, et sincère peut oblitérer euh, une absence de scénario. Parce que le scénario, c'est vraiment juste, on fait du spiritisme sur une session zoom. Il n'y a rien d'autre, c'est extrêmement basique, le film a des avantages qui sont ailleurs. Et du coup, euh, le, le jeu des actrices, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des actrices qui se connaissent depuis un moment. Bon, je mords un petit peu sur la partie où je regarde les interviews, mais... Forcément, je m'en souviens, je les ai analysées, ces interviews, je m'en souviens. Et c'est des gens qui se connaissent d'avant. Et ça se sent parce que l'intensité de jeu entre les actrices est ultra euh, bah, ultra efficace, même quand elles ne parlent pas. Et en plus, on en, on en reparlera un peu, un peu plus tout à l'heure quand je vous parlerai des interviews, mais le film est quasiment intégralement en impro. Et alors ça, quand j'ai lu ça, j'ai fait pardon. <rire> je m'en doutais un peu, vu le côté jusqu'au boutiste de Zoom, machin. Mais c'est balèze, c'est absolument balèze. D'ailleurs, euh, je vous dis Tim Caroline, pour ceux qui ont vu le film, moi je suis Tim Caroline. C'est la, la seule qui est en mode Vous êtes sûr faut le faire Vous êtes sûr on, on peut pas se calmer <rire> Parce que moi dans le film je suis complètement. Enfin dans le film j'aurais complètement été Jenny. Non Jenny. Gemma. Gemma c'est le, le cliché dans les films d'horreur de celle qui va provoquer les esprits et qui va foutre la merde en gros. Euh, Qu'est-ce que je pourrais regarder Ouais, je vous ai déjà parlé de ça. En fait, après, je vois les trucs que j'ai marqués, mais euh, je les ai euh, précisés dans ma, dans ma version où j'ai les interviews. Donc, on va passer aux interviews que j'ai pu lire. Euh, j'ai pu lire. Alors, attendez, je vais regarder ce que vous avez dit. Ça me rappelle le film Elfest, non pas le festival. Il a la même recherche du jeu d'acteur ultra attachant sans backstory. Bah, en vrai, ça peut marcher. Hein. Étant donné que le film marche beaucoup sur des impros très longues. Hein. Le réalisateur dit que les, euh, disait que les, les, les, les, les, les takes, les... Les prises euh, dur pouvaient durer jusqu'à 25 minutes, ce qui est immense. 25 minutes, on se dit bah quoi, c'est un épisode de Reck et Morty, c'est bon, on passe à autre chose. Non, 25 minutes d'impro pour des comédiens, où en gros, leurs seules instructions, c'était euh, situation A, c'est là, situation B, c'est là, c'est immense. Et je vous jure, j'en ai fait des impros de 25 minutes. À tenir, oh là, faut y aller à fond. Surtout que là, elles jouaient toutes seules, elles jouaient dans leur appart. Avec la caméra et les autres actrices qui, qui parlaient sur leur écran. C'est d'un minimalisme en termes d'exigence de, de, de jeu qui est balèze. Caroline était une amie, une super belle. Une super. Une superbe fille Quoi C'est une chanson que je ne connais pas, c'est ça C'est pas un très bon plan de survie de provoquer un démon. Non, mais. Euh... Alors, spoiler, la survie, c'est pas, pas le but de ce film. <rire> si vous vous attachez au personnage, vous allez être déçu. Alors. Je vais du coup commencer à parler un petit peu, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, si vous avez des, euh, si vous avez des remarques hein, comme, comme je viens d'en lire Le but c'est aussi être en dialogue, on n'est pas sur une vidéo Youtube donc posez moi des questions, demandez moi des, des précisions Parce que je sais, je sais que je peux passer très vite sur une idée, j'ai un côté un peu parlote surtout sur le cinéma Donc n'hésitez pas à, à calmer mon rythme, sur, sur Twitch on a le temps sur, sur Youtube je me limite à des vidéos de 20 minutes histoire d'un peu cadrer le truc, mais là sur Twitch, pouah, on peut partir toute la soirée, on s'en fout, on s'en fout on Caroline de MC Solar. Ah oui, non, non. non. Moi, je, moi, je connais pas, j'avoue. Là, là, là, là c'est en, en dehors de ma, de ma comfort zone. Mika approuve ce que tu dis, Nelly. Ben, c'est vrai que c'est un live et pas une vidéo YouTube. Ah, ah vous, vous vous sentez bizarre, là. Ah, les fans de Time Between, ils sont perdus, là. Alors, on va passer donc sur les interviews. Alors. Les gars, c'est quand même un petit peu des rigolos, parce que l'idée est partie d'une vidéo qu'a en fait, qu a fait euh, Rob Savage, qui était un prank. <rire> Prankhead, voilà. C'est une vidéo, en fait, une discussion Zoom qu'il a eu avec les actrices du film, parce qu'ils se connaissaient d'avant. Et du coup, il a fait une vidéo où il parlait normalement, et d'un coup, il entend du bruit dans son grenier. Donc voilà, il monte sur le grenier. Évidemment, on a la scène cliché des greniers dans les films d'horreur, où la caméra va panoter petit à petit, et là, il y a une espèce de bébé mutant dégueulasse ou d'enfant je sais pas le, la créature elle l'air enfantine dans le prank qui fait bah à la caméra et euh, le, le, le la vidéo se termine avec le réalisateur qui tombe euh, des... vous savez c'est les greniers américains où ils font un crochet pour faire descendre l'escalier qui fait de... enfin oui qui fait descendre un escalier du coup c'est une pente assez ah, une pente assez raide comme ça du coup le réal tombe et on voit que les jambes euh, qui sont alignées enfin euh, qui, qui comme s'il était tombé il bouge plus avec du coup la caméra qui est euh, légèrement contre-plongée pour voir le grenier et ce qui se passe Évidemment, c'était un prank en soi, qu'il y avait des cuts cachés, il y avait de la cascade, tout était faux. Mais ça a terrifié les actrices au point que la vidéo a été vue 6 millions de fois sur TikTok. Je crois que c'était une vidéo TikTok qu'il avait faite, elle a un petit peu tourné sur Twitter aussi. Mais je crois qu'à la base, c'était une vidéo Zoom qui a été repris, qui a été montée sur TikTok, il me semble que c'est ça. Et ça fait qu'elle a été vue 6 millions de fois, le gars il a fait down tous les sites qui l'ont hébergé. Et du coup, c'est ce qui a fait dire à son ami, du coup, désolé, je perds constamment son nom faudrait que je le note dans un coin, Jet Shepherd, c'est ça, Jet Shepherd, ça lui a fait dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à utiliser avec ça Du coup, ils ont proposé le projet à Shudder, et ensuite, ça a donné le film qu'on connaît, enfin qu'on connaît, que je connais, et que vous êtes en train de me regarder parler dessus. Qui est Mika un débile dans le film Ah mais oui Mika, c'est le, le boulet dans Paranormal Activity. C'est le niveau où un prêtre lui, lui dit « provoque pas le démon » où il sait que le démon existe et il le provoque. Ah bah sinon il n'y a pas de film, c'est pas drôle. Les médiums, ok mais t'avises pas de contacter des charlatans de, de démonologistes. <rire> c'est tellement ça. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Mais ce qui, est intéressant avec ces, enfin ce qui était intéressant à la base avec cette idée, c'est que euh, c'est tellement... Enfin cette idée de, de, de faire une vidéo qui fait peur sur Zoom, bah c'est que techniquement, il n'y a pas de place au montage. Le fait est qu'il y a du montage, on en reparlera un peu plus tard, mais il y a du montage dans le film. Il y a quand même un travail de post-prod qui fait que le film n'est pas juste un immense plan-séquence. Mais les gens quand ils voient un truc de type, de type, type, comment, de type Zoom, de type discussion en simultané comme ça, c'est tellement ancré dans le quotidien, surtout pendant le confinement où c'était une des méthodes de communication préférées, c'est tellement ancré dans le quotidien qu'en fait ça permet de refaire émerger la magie qui a fatalement disparu du cinéma parce que, notamment à cause de connards comme moi qui faisons des, re des reviews de films pour casser la magie, les gens savent comment marche un film. Et ce qui est intéressant c'est que Host est tellement minimaliste que je vous jure qu'il y a des fois, évidemment j'y ai pas cru, hein, je suis je... pas... Je suis pas croyant du tout sur ce genre de choses, mais il y a des fois où j'étais vraiment étonné et effrayé par ce qu'il se passait. Je me disais wow, « waouh, comment ils ont réussi à faire ça ?» Parce qu'en fait, le film a réussi à mettre mon cerveau sur off. C'est-à-dire qu'en fait, quand il réfléchit deux secondes, tout ce qui est surnaturel à l'écran est très facilement faisable, avec un micro-budget et avec de bonnes connaissances en cinéma. Simple à faire. Mais le film a réussi à mettre mon analyse cinématographique sur pause, ce qui est compliqué parce que je devais vous en faire une analyse, c'est chaud Saloperie de film, il a suspendu mon intégr... mon... Euh, mon incrédulité mais un peu trop fort. Euh, ta, ta, ta, ta ta. ça je vous l'ai déjà dit... Oui, voilà, pour le scénario, euh, en gros, le... comment ça s'appelle... Le, le, le scénario reposait, en gros, sur des, euh, des situations. C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, il va parler de, en gros, à peu près au milieu du film, euh, il y a un moment où la séance de spiritisme est terminée, mais où il s'est passé des trucs un peu graves et où, sur le scénario, c'est marqué euh, « La séance de spiritisme est terminée, euh, les héroïnes se relaxent. » Alors pour un acteur, là, tu dis « Oui, alors attends, j'ai quand même vu des ampoules exploser, euh, j'ai vu des chaises bouger toutes seules, je peux pas me reposer d'un coup comme ça. » Et ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'il filmait, il y avait une des actrices, je crois que c'était celle qui jouait Hailey, je crois, euh, qui avait un petit rhume. Et du coup, elle éternuait. Et c'est sur cette prise-là, dans cette partie du film spécifiquement, qu'elle éternuait. Et il y a une prise où elle éternue, mais tellement mignonnement, en mode "atchou", Un truc ridicule. Et du coup, ça a fait rire spontanément une autre, et hop, tout le monde a suivi, et ça crée un rire collectif. Ce qui rend la scène à peu près crédible. Moi, je trouve qu'il y a quand même une transition qui se fait pas beaucoup entre... j'ai vu une chaise voler dans le ciel, j'ai la preuve que l'au-delà existe, c'est chaud. Et, euh, oh là là, ma, mon ami éternue, c'est rigolo. Ça marche. Ça marche complètement dans le film, mais voilà, il y a une transition qui est un peu facile, mais qui marche. C'est le prix de film, arrête de me faire rêver et imaginer que tu es vrai, <rire> c'est ça Non, mais c'est le but d'un film, les films y arrivent super bien, c'est juste que bon, hein, laissez-moi faire mes analyses, grand -midi. En plus, il y, y a clairement des... Euh, comment ça s'appelle des impros dans ce film qui vont devenir qui vont devenir culte par exemple au début de la séance de spiritisme ils lèvent leur verre pour trinquer au confinement machin et il y en a il y a une des actrices qui qui dit euh, il enfin, y a un des il uh, y a le, le gars Teddy qui dit bon on trinque à quoi et du coup voilà ils se disent ouais au confinement au retrouvailles machin et t'as une des actrices qui fait happy spookies et en fait j'ai vu que le, le hashtag était devenu en euh, trend un trend, euh, un trend euh, en, dans les îles britanniques pendant des jours et des jours donc euh, désormais à chaque fois que je trinquerai avec mes amis je leur dirai happy spookies c'est c'est obligé. Donc l'impro, euh, respect pour les comédiennes, hein, parce que, encore une fois, hein, des prises de 20 minutes. Je... Là, typiquement, je suis en impro depuis 43 minutes. Mais j'ai des notes de partout, je peux littéralement regarder mon texte. Pas de souci c'est pas grave au final. Enfin moi, euh, puis en plus sur Twitch, je peux bugger, je peux machin, je peux passer à autre chose. Facile. Elles, elles doivent rester dans leur personnage pendant 25 minutes, et avec des trucs puissants. Enfin, encore une fois, spoiler, il y a des morts. Donc elles doivent réagir à des morts sur quasiment en plan séquence. C'est balèze. Et du coup après il faut qu'elles reviennent à l'état d'avant. En se disant bon bah là mon ami n'est plus morte donc paf je reviens à mon état émotionnel d'avant. Waouh J'ai pas réussi à trouver combien de temps ils ont tourné, combien de nuits de suite ils ont tourné. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Euh, sachant que la médium euh, qui est présente au début du film est une vraie médium, genre dans la vraie vie, c'est ce qu'elle fait, parce que le, le réalisateur, euh, le réalisateur euh, Rob Savage, en fait il a travaillé pour des, euh, pour des longs métrages et aussi des docu-fictions, euh, alors c'était pas pour les BBC, c'était pour une chaîne d'horreur britannique que je ne connais pas, mais que je vais certainement re-regarder l'interview pour me souvenir du nom. Et euh, où en gros il voulait faire un travail de recherche et du coup il a été en contact avec des, des spiritistes du coup euh, Pour ces téléfilms là et il s'est dit bah euh, quitte à ce que pendant le confinement bah, tout le monde soit bloqué chez lui Je vais appeler une des personnes que j'ai interviewé et travaillé avec Pour avoir une, une séance de spiritisme très honnête Et ça se voit un peu parce que je trouve que c'est celle qui joue le moins bien Mais forcément elle est pas actrice du coup elle est un peu gênée face à la caméra C'est pas, Elle est pas là longtemps dans le film ça dérange pas c'est pas non plus catastrophique parce que les scènes qu'elle a jouées sont pas très complexes à jouer aussi, mais ça passe. Mais voilà, ça m'a fait un tout petit peu sortir du film quand ce personnage est arrivé. C'est vraiment pas un, un gros défaut. Euh, dans la grande tradition des fonds de footage, les personnages ont le nom de leurs acteurs. Donc tous les personnages auxquels je vous ai parlé, Caroline, Hayley, ah, les noms, c'est compliqué. Emma, tous ces trucs-là, tous ces personnages sont tirés du nom des acteurs, enfin des actrices du coup, en, en, en majorité. Mais ça ne vole pas les chaises. En <rire> même temps, avec le stress, on peut rire de beaucoup de choses. Tout à fait. Dans le film, en fait, c'est ultra justifié. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ça allait un tout petit peu trop vite. Ça se voit pas grand-chose. Au moins, ça aide à se détendre. Oh, le film, il se détend pas. Hein. À partir du moment où ça commence, même la période de petite détente au milieu de film, pff, il ne dure pas longtemps. Hein. Ouah, ouah. Le, par contre, le film euh, dure 55 minutes, 57 minutes, je sais plus. Très léger. En fait, le, vu que le... Vu que les personnages dans le film ont un compte zoom limité, vous savez, sur Zoom on est limité à 40 minutes d'appel. Dans le film, en vrai l'appel dans le film dure bien 50 minutes et quelques. Ils ont un petit peu triché avec la.. l'utilisation du temps, mais comme tous les films, c'est normal. Du coup, euh, ça, euh, ouais, le film fait un peu plus de 50 minutes et l'appel fait un peu plus de 50 minutes. Par contre, à la tension, ça s'arrête jamais. Hein. C'est impressionnant. C'est à vous que je regarde les blagues de... Les blagues de médecins les blagues de médecins Il y a des blagues de médecins C'est un vrai type de blague. Genre il y a les blagues sur les Belges et les blagues de médecins. Pour les scènes d'horreur qui bougent un peu plus, il devait bien avoir une équipe avec les actrices, n'est-ce pas et Bah non Non, non, non Parce qu'ils ont respecté le lockdown, ces grands malades Ils ont respecté le lockdown, je vous en parle un petit peu plus tard, mais les scènes d'action... Les actrices sont mes nouvelles héroïnes du cinéma. Mais on en reparle un petit peu plus tard. Là, on va parler un petit peu des influences du film. Et j'aime les influences de Rob Savage. J'ai l'impression de m'entendre parler de films d'horreur avec ce gars. C'est absolument génial. Par exemple, première influence. Pour tout ce qui est ce dont je vous parlais avec le fait que le, le regard spectateur était très multiple dans le film. Eh bah, ben, une de ces influences, c'est Mike Flanagan. Voilà. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de Mike Flanagan sur cette chaîne, les gens, ils font, oh non encore! J'ai l'impression de vous en parler à chaque épisode. Mais, euh, pour ceux qui regardent l'épisode sur YouTube, pour ceux qui, qui viennent de ma chaîne Twitch, je fais des épisodes de, sur le cinéma, sur YouTube, et je parle souvent de Mike Flanagan. C'est un, un homme que je tiens dans mon cœur. Et, euh, il a, le réalisateur, du coup, euh, Rob, Rob Savage, a beaucoup utilisé euh, le... Le, le, le, la technique de Mike Flanagan Que enfin, Mike Flanagan a utilisé notamment Dans Hunting on a Hill House Où les fantômes sont rarement au premier plan Ils sont souvent dans un coin caché Et ce qui force le spectateur à avoir les yeux écarquillés en disant Il est où le méchant Et du coup, alors, dans les interviews Dans les interviews, Rob Savage et euh, Jet Shepard arrêtent pas de dire Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière plan J'avoue qu'au premier visionnage euh, L'arrière plan était intrigant, Ce qui faisait que m'y attardais beaucoup Mais j'ai rien vu ce qui marche, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en arrière-plan, mais l'arrière-plan est suffisamment bien pensé pour que tu aies envie de t'y attarder. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est pas si évident que ça, en fait, d'avoir un, un arrière-plan où il se passe des choses et où c'est intéressant de regarder. C'est pas la même chose. Par exemple, dans, dans les arrière-plans du Seigneur des Anneaux, il se passe plein de trucs, mais c'est pas super important à regarder. Ça, per, ça crée un décorum autour de l'action principale, mais tu vas pas re-regarder le Seigneur des Anneaux juste pour regarder ce qui se passe en arrière-plan. Ou alors, ou alors, tu fais un sacré geek et... Euh... Check. Mais euh, dans les films de McFanagan, il y a un intérêt, et dans la série aussi, dans la série Hunting on a Hill House, regarder l'arrière-plan fait vraiment partie de l'expérience du film. Et du coup, a priori, dans, euh, dans Host, il y aurait des choses à voir en arrière-plan. Je vais du coup clairement me refaire le film, <rire> frame par frame, pour voir s'il y a des choses, parce que moi, ça me passionne, ce genre de choses. Je suis intrigué, hâte d'en entendre un peu plus sur les scènes d'action. Comme dirait Asmo, ça, ça ne vole pas les chaises. On voit des petits cœurs dans les yeux, mais oui. Continue, continue à nous parler de, de Mike Flanagan. Et euh, à un moment donné, notamment, il parle de, aussi de James Wan qui, pareil, en termes de réalisateur d'horreur, je le mets assez haut. Et il, il le résume assez bien, c'est il dit « Le travail de James Wan est celui d'un artiste qu'on traite avec condescendance. Les Conjurings ne sont pas que des trains fantômes, ce sont des œuvres d'art à part entière. » Alors, il faut savoir que pendant le confinement, je me suis refait mais des tonnes de films d'horreur, mais c'était une catastrophe. Avec des amis, je crois qu'on s'est fait des soirées on se regardait 5 films d'affilée. C'était <rire> ultra violent. On s'est refait, je crois, 4 sagas de films d'horreur, 4 ou 5 sagas de films d'horreur. Les Exorcistes, les Conjuring, les Annabelle, les Insidious, c'était... Le confinement, moi, j'en ai bouffé du film d'horreur, ça faisait plaisir. Mais euh, du coup, sur les Conjuring, moi, j'en avais un souvenir de très bon film, mais trop jumpscaresque, avec vraiment beaucoup trop de fantômes qui font... Et bah même en les revoyant, malgré le fait que moi et les jumpscares c'est une histoire d'amour Plutôt de haine d'ailleurs Bah ça marche Ça marche parce que la mise en scène est tellement impressionnante on va pas... si on... Ne me lancez pas sur James Wan Ne me lancez pas sur James Wan On est là pour parler de host, là je vous parlais pendant deux heures de James Wan, on sera pas sorti. Mais euh, ce qui est intéressant c'est que pour Rob Savage, malgré euh, l'intelligence des films de James Wan en termes de réel, continue, il continue d'avoir une, une, une réputation un fantôme, de train fantôme, d'être des films qui font juste bout. Alors que ça existe les films qui font juste bout et James Wan, c'est quand même un peu au-delà de ça. Et du coup, j'aime beaucoup les influences de Rob Savage. Pareil, dans, dans une interview, question classique hein, dans une interview de réel, quels sont vos deux films d'horreur préférés Il répond Evil Dead 2 et The Innocence. Voilà, que dire d'autre Evil Dead 2. Là-haut. Et The Innocence, un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui est un film des années 60, euh, que je vous conseille à fond. J'ai vraiment du mal avec la période 50-60 dans le cinéma en général, pas que dans l'horreur, mais The Innocence, c'est vraiment un film de fou. Euh, notamment assez... presque féministe pour l'époque. Franchement, le truc, il est sorti genre en 62, truc comme ça. Pas de résumé, please. <rire> no spoil, no spoil. Euh... Oui, du coup, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur ce qu'il qui pense sur la dynamique du regard. La dynamique du regard spectateur était déjà prête avant qu'on tourne. Sur Zoom, le regard est très actif. On passe d'un visage à l'autre, on regarde ses options, on règle son son, on fait une grimace à quelqu'un en bas à gauche avant de répondre à quelqu'un en haut à droite. En gros, ce qu'il ce qu explique, c'est que le fait que le film soit intéressant à regarder de partout, que l'œil soit obligé de diviser son attention, ça vient déjà de la structure même de Zoom. Et ça, en gros, il dit « le logiciel a fait le boulot à ma place, presque ». Ça, je vous en ai déjà parlé, ta, ta, ta. Alors voilà, on va passer donc à la logistique du film, ce qui, moi, m'a posé de grandes questions quand j'ai vu le film, parce que je me suis dit, un petit peu comme Asmodest tout de suite, comment le film a réussi à... À, faire un... à faire un film dans des conditions sanitaires saines, en plein, euh, en plein confinement, en Grande-Bretagne. Je veux pouvoir dormir ce soir. Et Brother Pine qui regarde une review de film d'horreur en... en souhaitant pouvoir dormir ce soir, douce ironie, doux rêve. Rien à voir, mais la musique de fond, et c'est très fort de ne pas être hashes to hashes, ce qui est assez agréable malgré tout. Ah, toutes les musiques de fond sont libres de droit. Pour l'instant, j'ai été striké nulle part, donc euh, Press Rock marche. Alors, pour vous expliquer, il y a des scènes d'action dans ce film. Il y a des scènes euh, avec des, comment on s'appelle des, des, des, des cascades, vraiment des cascades. Notamment, il y a quand même un moment où une actrice... Enfin, une actrice, non, du coup, un personnage se jette de sa fenêtre pour échapper au fantôme et va s'écraser plusieurs mètres plus bas sur une, sur une espèce de table de jardin. Et quand, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Il y a forcément une, au moins un stand choreographer, un, un cascadeur derrière, un, un chorégraphe de cascade pour faire gaffe qu'elle allait pas se défoncer la gueule. Enfin, pendant le film, ça m'a vraiment perdu sur comment ils, a, ils ont pu faire ça. Et en fait, ils ont été tout simplement super bien entouré, en fait. C'est-à-dire que je vais vous expliquer. En gros, les premiers plans qui ont été tournés, c'est ceux du troisième acte. En gros, ceux où le fantôme s'énerve et où il y a de la cascade, il y a aussi... Il y a un personnage qui il y a une, Comment ça appelle une combustion d'êtres humains dans ce film. Ils ont arrivé, Ils ont arrivé à faire une combustion d'êtres humains sans équipe. Je vous raconte pas à quel point les compagnies d'assurance autour du film devaient dire oh, vous êtes sûr « Vous êtes sûrs Vous êtes sûrs vous voulez le faire ?» Ils arrivent à le faire. Et du coup, ces scènes extrêmement techniques ont été tournées en premier. Et le, là où le réel a été assez intelligent, c'est qu'en gros, spoiler total, tous les personnages meurent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils meurent tous de manière assez différente et assez satisfaisante, si vous êtes un petit peu assoiffé de sang. Enfin, comme je vous dis, il y a une, il y a une combustion spontanée quand même, c'est assez métal. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas montré ses plans aux autres actrices, aux autres acteurs et actrices. Et euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté et euh, un peu travaillé ses plans, notamment pour, euh, pour euh, enlever un petit peu les câbles qui étaient visibles sur les cascades. Euh, en avance comme ça, pendant les fameux grands plans-séquences de 20 minutes, les actrices étaient face à des plans qu'elles n'avaient jamais vus. Et elles s'étaient jurées de ne pas parler entre elles sur, leur sur les manières qu'elles avaient de mourir. Ce qui fait que du coup, la réaction des actrices euh, à la mort de leurs amis, eh ben, c'est peut-être du one-shot. Après, ils ont refait les plans plusieurs fois, donc l'impact initial... Euh, peut s'amenuire au fur et à mesure des shots, mais en tout cas, euh, elles n'avaient pas pu répéter cette émotion-là avec le vrai matériel, ce qui est très intéressant à faire quand on a des acteurs. Euh, voilà, les impros de 20 minutes, ça c'est bon. Et voilà, ce qui est intéressant avec le avec le confinement, c'est qu'en fait, ce que dit le réalisateur, c'est qu'au début, ils se sont dit que ça allait être leur plus grand ennemi. Il s'est dit, bah du coup, toutes nos équipes, elles doivent être ultra minimaliste, voire de zéro pour limiter la propagation du, du coronavirus, et du coup, euh, comment on fait Comment on fait Et au début, ils se sont dit que ce serait leur plus grand ennemi, et en fait, il le dit en interview, c'est que ça a été leur meilleur allié. Parce que d'un coup, tous les cascadeurs, les acteurs, les digital artistes, les maquilleurs, qui étaient extrêmement demandés avant, euh, parce qu'il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, par exemple, si tu bosses à la BBC, t'as pas de vie. Tu, tu ne peux bosser que pour la BBC parce qu'ils te Balancent du boulot à plus savoir quoi en foutre Et bah soudainement ils ont pu avoir accès à des artistes du, De l'industrie du cinéma Qui étaient trop occupés avant le confinement Alors pendant le confinement, bah ils avaient que ça à faire Au contraire ça leur faisait un cachet Les gars ils étaient refaits, arrivés à faire un cachet À mon avis, à mon avis moi si j'étais eux Si j'étais eux, j'encadrerais Ma fiche de paix de avril Enfin de, de, de avril, mai 2020 En disant, voilà j'ai réussi à faire un cachet En avril, mai 2020 Retenez bien ça, mes enfants, j'y Bonsoir Mopolopi, bonsoir à toi, comment vas-tu? Quelqu'un qui crame. qui crame. Sans gens, sans gens autour, c'est chaud. Oui, tout à fait. Ghost Rush il y a une piscine à 2 mètres de la scène. Respect quand même. Euh, Qu'est-ce que... J'en étais où euh, Je ne dirai jamais au grand jamais du mal de ces films merveilleux. Oui j'avoue, on respecte ces films s'il vous plaît. Ils ont des défauts mais enfin quand même. C'est bien à ce modeste tu as évité un ban. <rire> <rire> Rauru qui a dégainé le flingue immédiatement. Tu dis pas du mal Tu dis pas du mal de Conjury non, faut pas dire du mal de conjoint. Mais du coup, voilà ce, qui est ce que dit le réel, c'est que du coup, ils ont eu accès notamment à l'acteur qui, euh, qui du coup se fait cette combustion spontanée, Teddy. Alors, j'ai pas retenu son nom de famille, mais c'est Teddy. C'est déjà pas mal. Et, euh, et en fait, c'est un cascadeur. C'est pour ça que la scène, moi quand j'ai vu la scène, au début, je pensais que c'était un dummy. Vous savez, c'est ces espèces de. d'imitation de, de. comment ça s'appelle Ah, je vais y arriver. d'imitation d'êtres humains, en fait, c'est des espèces de poupées. Parce qu'en fait, le cadrage s'arrêtait genre. Attendez, je vais essayer de vous le faire. En gros, en gros, voilà, on voyait, on voyait le visage de Teddy jusqu'à peu près sa bouche, comme ça. Ce qui fait que je me suis dit, un bon demi fabriqué avec, le, avec un peu de temps, ça se fait. Ça se fait qu'un demi, on puisse créer un faux corps humain qui s'arrête là, parce que le plus dur à faire sur, sur une silhouette d'être humain, c'est le, le visage. Du coup, vu que le visage était coupé, je me suis dit, ça passe. Mais au moment où le, le feu se propage, le feu arrive sur son visage. Et alors là, déjà, j'ai fait... Damn, euh, en termes de contrôle de feu, même pour un demi, parce que les demi c'est des vrais poils hein, quand même, donc ça s'embrasse très facilement. Et là, l'acteur se met à hurler. Et du coup là j'ai eu un arrêt cardiaque en mode, c'était pas un demi, c'était un acteur. Déjà que dans des conditions normales, j'ai vu un... Si vous ne connaissez pas Corridor Crew, je vous en supplie, allez voir cette chaîne YouTube si vous êtes intéressé par les making of et tout ce qui est cascade et CGI, c'est peut-être la meilleure chaîne... Du monde sur ça. En tout cas, j'en connais pas d'autres. S'il y a. Euh... Ah, il y, y en a plein d'autres en vrai, mais celle-ci, c'est la plus ludique et la plus compréhensible, même si t'es pas un technicien de, de CGI, donc super intéressant. Corridor crew, foncez voir, c'est des bons. Et euh, ils avaient fait un épisode où ils, ils avaient mis en feu un de leurs comédiens. Alors, pour montrer comment ça marchait, c'est ces fameux Burning Man qu'on voit dans les films, où on se dit putain, là, quand même c'est balèze, par exemple dans Game of Thrones, vous voyez la scène où les dragons attaquent les Lannister, et bah c'est une trentaine je crois de, de, de comédiens cascadeurs qui se mettent en feu spontanément avec des vrais lance-flammes qui leur mettent le feu <rire> c'est sérieux et ben en gros je vous résume la technique il faut en gros avoir des tonnes de couches de vêtements jamais tu fais ça sans couches de vêtements euh, humidifié évidemment et notamment tu as le tu as une des couches qui est recouverte d'une espèce de pâte euh, je, je connais plus le nom de la pâte mais en gros de la, une espèce, ça ressemble un petit peu à du gel, de, du gel pour cheveux Que tu t'étales de partout et en gros ça va euh, faire une espèce de cocon protecteur froid autour de ton corps Et en fait ce qui fait que les gens qui s'immolent dans les films ont souvent très froid Et en fait ce qui est dangereux euh, pour les gens qui font ça c'est l'hypothermie et non pas la brûlure. La brûlure, généralement, c'est vraiment, il faut avoir pas de chance. Alors que le plus grave qui peut arriver à des cascadeurs qui s'immolent par le feu, c'est d'avoir trop froid. <rire> le cinéma, ce monde magique où tout s'inverse. où On a froid avec du napalm, exactement, mopolopi Mais euh, du coup, je m'éteins un peu parce que je trouve cette technique absolument fabuleuse. Mais euh, effectivement, les, euh, les immolations du visage ou des mains sont des choses extrêmement rares à voir parce que c'est beaucoup plus dangereux. Parce que tu peux recouvrir ta peau de cette, su de cette substance qui va casser le feu mais le fait est que le feu brûle sur toi. Et là, les risques sont évidemment hautement plus élevés. J'ai réussi à faire le hautement plus élevé sur le rythme de la musique, la magie du live, bonsoir. Bref, faut que <rire> j'arrête. Mais, euh, mais du coup, euh, là, on a un cascadeur qui fait un travail extrêmement dangereux. Et pour quand même vous rassurer, parce que là, je vous vois être en mode « Mais ils sont faits brûler leurs acteurs, c'est des malades !» C'est un cascadeur professionnel qui a son propre matériel et qui est dans une colocation de cascadeurs. J'adore la Grande-Bretagne. En gros, euh, Teddy, Jenny, euh, qui sont euh, du coup en couple dans le film, c'est une coloc de cascadeurs. <rire> Je trouve ça génial. Et du coup, dans cette coloc, il y a aussi un chorégraphe de cascade. J'ai pas retenu son nom. Mais enfin, quand t'as ça sous la main, c'est beaucoup trop beau. Du coup, ils avaient l'intégralité, d'un point de vue légal, de la sécurité imaginable pour cette scène, parce que c'était une colocation de cascadeurs. Du coup, bah, le virus, euh, il était déjà chez eux, Je vois, s'il était là. C'est complètement fou C'est juste complètement fou, je trouve, comme hasard. Alors, je vais regarder un petit peu ce que vous avez dit... Demi égale mannequin. Oui, c'est ça, je, je me souviens jamais du nom, mais oui, Mopolopi, c'est un mannequin, effectivement. Est-ce que tu viens vraiment d'oublier le mot humain Vous savez, les trucs avec les visages et les cheveux, là, je sais pas ce que c'est. C'est envie d'un verre de bière et de... à force de parler de demi... Oh, c'est les dames. Vous êtes des mauvaises personnes. Non Tom euh, dit demi une fois sur deux au lieu de dire demi Oui non mais je le prononce à la française Si vous savez pas perdu mes pauvres Les amateurs font ça avec du gel hydroalcoolique Oui tu, vous pouvez les faire chez vous Vous pouvez le faire chez vous avec certaines crèmes bon, enfin je vous le conseille pas mais Vous savez il y a toujours des espèces d'illusionnistes qui ont une flamme dans la main par exemple C'est pas très compliqué à faire Et pareil pour vous brûler C'est pas... je ne Faites pas ça chez vous Attention. Ne dites pas que Tom Connolly vous incite à faire ça Je vais pas vous donner de tuto Mais ça se fait je l'ai fait une fois sur ma main, ça fait tellement flipper quand tu vois ta main en train de cramer, t'as du mal à pas paniquer, voilà. Mais euh, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, par le hasard d'un calendrier, tout le monde euh, pouvait le faire, enfin, le-l-l-l. Le, le, les cascadeurs ont pu le faire. Et par exemple, pareil, le personnage de Emma qui, du coup, oui, c'est Emma, euh, de Emma qui du coup tombe du, du, de je sais pas combien d'étages pour tomber sur sa chaise euh, sur sa sur sa table de jardin. Ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est l'actrice qui fait Jenny, donc la copine de Teddy, si vous avez pas vu le film, vous devez croire que je parle de Cœur océan, il y a plein de personnages, mais en gros, c'est une des enfin euh, c'est l'actrice qui est dans la colocation de cascadeur qui a fait la cascade, parce qu'en fait, on voit pas son visage, donc c'est facile. Et il y a un cut caché entre le moment où Emma saute par la fenêtre et le moment où Jenny atterrit sur la table. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur la scène où on voit la table péter avec Emma dessus, en fait, le réel dit, si on n'avait pas noté la caméra un tout petit peu plus sur la gauche, on aurait vu la piscine. Je trouve ça extrêmement drôle. Mais attendez, je vais quand même vous montrer euh, une photo que j'ai trouvée euh, sur, un, sur un document qui... Vraiment, je, je, je, je veux vivre dans cette colocation, ce sont des gens incroyables. Hop, regardez. Regardez, ça c'est Jenny donc, la cascadeuse. Est-ce qu'elle est pas stylée un peu Ça c'est la tenue qu'elle portait du coup pendant la chute. Donc vous voyez qu'elle a des espèces de bumpers de partout. Et vu que le personnage d'Emma avait un pyjama qui lui couvrait toute la surface du corps, et eh ben du coup on voit pas les gants renforcés, on voit pas les genouillères et tout. Donc tout a été fait dans, les, dans, les, dans, dans des conditions de sécurité. Peut-être pas optimal, mais au plus proche possible euh, de, de ce qu'ils pouvaient faire euh, à ce moment-là. Et regardez ça Ça, c'est leur jardin C'est leur jardin dans leur, dans leur petite maison en Angleterre. Les gars, c'est des vrais cascadeurs, du coup, ils ont fait un... un comment s'appelle une, une, une grue. Une grue euh, pour, euh, pour euh, faire... Parce qu'il y a une scène, en fait, où quelqu'un est en lévitation au-dessus de la piscine, juste ici, et tombe ensuite dans la piscine. Je suis admiratif de, ces, de, de, ce, de, ce, de, de cette qualité de travail tout ça dans le confinement. Dans un film normal, ça se fait. Mais les gars, ils ont dû faire face à des imprévus qui s'appellent le Covid-19, quand même. J'essaie je de voir. Ah, voilà, parfait. Sur cette, sur cette image, si on peut voir, attendez, je vais vous la zoomer un petit peu. Sur cette image, en fait, euh, le, la personne en bas à droite, euh, c'est un maquilleur. Et du coup, pendant une scène où euh, la, le personnage de Caroline doit en fait bah, se faire des blessures, et bah c'est le maquilleur qui lui disait seconde après seconde, alors là euh, tu mets un petit peu de ça ici. Alors là ensuite tu vas euh, un petit peu euh, t'ébouriffer avec tel type de pinceau. Ce qui fait que du coup ils ont réussi à maquiller euh, toutes leurs actrices par elles-mêmes. Donc ces actrices sont des comédiennes, sont des cascadeuses, sont des maquilleuses, sont des. Des responsables au décor, parce que c'est elles... Ce sont même des cadreuses. Elles ont fait elles-mêmes les cadrages de leurs scènes. Ça me rend fou. Tant d'ingéniosité, tant d'ingéniosité. Moi, ça m'a perdu que tu le dises à la française. <rire> ok, je veux une coloc de cascadeur aussi. Qui veut bien en faire une. <rire> Et voilà, donc... Euh... Donc, tant de... Vous voyez, par exemple, ce cadre, il est, il est ouf. Bon, c'est est un, un article, donc je peux vous le montrer quand même. Vous voyez, ce cadre, il est ouf, cette espèce de lumière bleue de partout qui tranche complètement avec la lumière de la bougie et cette espèce de masse sombre juste ici. On ne saura jamais ce que c'est, elle allume jamais... Je crois qu'elle allume la lumière une ou deux fois, mais euh, on ne saura jamais ce que c'est. Donc moi, je m'attendais toujours à ce que cette forme sombre, c'était un comédien caché en boule, comme ça, qui, qui allait se bouger à un moment. En fait, non, mais... Euh... Ah, d'ingéniosité, tant d'ingéniosité dans... dans ce film, ça me fait rêver. Et euh, ta, ta, ta, ta, ta qu'est-ce que je pourrais voir Qu'est-ce que je vous ai pas dit Oui, quand même, je vais vous, vous parler d'un truc parce que le film se tape déjà un petit peu la réputation d'être « Vous voyez que les effets pratiques, c'est mieux que la CGI ». Parce qu'effectivement, vu le budget du film, parce que Shudder, ils ont accepté le film, mais ils lui ont donné très peu de budget. J'ai pas trouvé de budget, j'ai pas trouvé de fiche de budget, le film est peut-être un peu trop récent pour qu'il y en ait une, mais à mon avis, ça doit pas dépasser les... Allez moi je parais sur du 1,5 million, peut-être 2 millions, parce que l'équipe est très petite, Ah, peut-être même moins qu'un million. Hein. C'est peut-être un film en dessous d'un million, ce qui paraît fou, hein, il dit, bah, Tom il "Tommy des chiffres à 2 millions en disant c'est pas cher. Bah, pour un film c'est pas cher, non, je... non, ça doit forcément être en dessous d'un million, parce que les films européens, en fait j'ai l'économie américaine en tête, mais non, sur des films européens, 2 millions c'est déjà franchement pas mal. Du coup non, ça doit être un film en dessous d'un million, large, largement en dessous d'un million. Mais du coup, le film se tape un peu la répute de « ouais, il n'y a que des effets pratiques, c'est trop fou ». Ce qui est vrai, la combustion est réelle. Euh, pareil pour ce qui est du, du monstre, je vous en ai pas parlé, mais il y a un monstre dans ce film, une créature. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que forcément, euh, il ne pouvait pas déplacer le comédien qui fait le monstre pour envahir la part des gens. Parce que, bah, euh, Covid, tout ça. Et donc, euh, toutes les apparitions des, du monstre euh, sont des cuts cachés. Sont en fait un moment où le personnage va un peu bouger la caméra très vite, ce qui va permettre d'inclure un cut de ce monstre-là euh, qui, du coup, n'était pas du tout dans le même lieu. Ils étaient à ils étaient un pays d'écart. Enfin, l'Angleterre, enfin, ça reste grand, quoi. Du coup, euh, je trouve ça, euh, encore une fois, le, le cinéma qui te cache des choses alors que toi, t'es dedans et tu fais, mais comment ils en fait C'est incroyable. Moi, pas une seconde, quand j'ai vu le film, je me suis dit, bah, d'où il sort ce monstre J'étais tellement dans le film que pour moi, c'était évident que c'était un comédien qui était là. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce film, si vous le voyez en dehors du concept, c'est le, le confinement, comment ils ont fait pour tourner, il marche quand même, mais il marche avec un peu moins d'effet waouh. C'est-à-dire que pendant le film, moi, des fois, j'avais oublié qu'il avait été tourné pendant le confinement en regardant le film, juste parce que c'est un bon film. Mais quand tu te rappelles de ça, tu fais waouh. Ça veut dire que chaque cut a été vraiment pensé pour cacher euh, le fait que c'était un... Bah c'était un film qui devait pas se faire, quoi. Mais voilà, ça va sans doute un peu relancer le débat sur ah les effets pratiques c'est quand même mieux Parce que là le film il fait peur alors qu'il n'y a pas de VFX, il n'y a pas de CGI Pour rappel, euh, VFX j'avoue que je ne sais pas c'est l'acronyme de quoi Mais CGI c'est euh, Computer Generated Image Je crois que c'est ça C'est image générée Par Ordinateur, je crois que ça veut dire ça Et, euh, et souvent en ce moment il y a une mode de dire Oh là là la CGI c'est moche, vive les effets pratiques Et je suis pas du tout d'accord avec ça je suis pas du tout d'accord avec ça parce que ce film est un bon exemple. Il y a de la CGI de partout, enfin de partout. C'est un film qui est globalement en effet pratique, mais par exemple pour l'actrice la, la, la, la, Jenny qui est soulevée dans les airs et qui est projetée dans la piscine, bah fallait bien gommer les câbles, il fallait bien que la grue ne se voit pas, euh, il fallait bien que le mouvement soit suffisamment fluide et que la, la chute du mouvement soit suffisamment fluide pour qu'on y croit Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, on voit bien que la CGI, ou tout simplement, les les effets post-prod numériques en général sont utilisés à chaque seconde parce que par exemple il y a une scène bah voilà c'est une scène dont je voulais vous en vous parler en plus vous savez dans zoom vous pouvez faire des backgrounds vous pouvez faire des backgrounds imagés un peu comme si vous avez un fond vert et zoom en gros va détourer votre silhouette euh, si vous êtes à une certaine distance de la caméra par exemple là zoom pourrait me détecter mais si je fais ça zoom ne me détecte plus et ça vous montrerait que le background je peux pas le faire sur ma... sur euh, Discord malheureusement, euh sur Discord, sur OBS euh, sur malheureusement mais euh... Et du coup évidemment il y a une scène super ingénieuse où une personnage va en gros passer de la zone où euh, Zoom la repère et où on voit son visage et va subitement partir en arrière et du coup on ne voit plus que le background ce qui crée un effet bizarre parce que le background c'est elle-même euh, qui s'est filmée en train de faire des allers-retours dans sa chambre et de genre de se coiffer, de ranger un truc. Ce qui fait que du coup on voit une scène ultra banale d'elle qui se coiffe, qui fait des trucs et un, un entrecoupé d'elle qui fait des. Parce qu'en gros, le fantôme lui fait s'éclater la tête contre, le, contre son clavier d'ordinateur. C'est d'ailleurs la scène qu'on a vue avec la, la, maquille, la comédienne qui s'est maquillée elle-même. Et euh, on pourrait se dire, bon, bah, ils ont laissé le logiciel Zoom faire. Sauf que Zoom, c'est un logiciel dégueulasse. Donc la transition, elle était ultra saccadée, ça collait pas du tout avec le rythme du montage. Donc, via de la CGI, ils ont lissé la transition. Dans l'interview ils disent pas exactement ce qu'ils ont fait et en re-regardant l'extrait je suis pas suffisamment bon en CGI pour voir ce qu'ils ont fait précisément, mais à mon avis ils ont un petit peu euh, comment euh, ils ont un petit peu affiné les contours parce que Zoom ça fait des contours très très secs autour de la silhouette, notamment quand il y a des mouvements brusques. À mon avis ils ont un petit peu adouci les contours pour que ce soit un petit peu plus agréable à l'image. Pareil, peut-être que la lumière, euh, zoom, c'est quand même des trucs où la webcam, elle fait un petit, peu, bah, un petit peu comme mes webcams quand je les mets en automatique. Vous savez, plus vous mettez de la lumière sur une webcam, plus elle va compenser en, en créant du coup de, de, de l'obscurité. Et inversement, si vous la plongez dans l'obscurité, elle va créer de la lumière, elle va essayer de créer de la lumière out of nowhere. Ce qui fait qu'à mon avis, ils ont aussi fait un petit peu de correction colorimétrique. Vous voyez, ça c'est tout des choses qui sont invisibles, mais qui rentrent dans le... Bah c'est pas de l'effet pratique, c'est de la correction par ordinateur, mais qui fait quand même... Euh, c'est quand même de l'art la correction par ordinateur, ça reste de l'art. Euh, tu sais si le masque est juste tenu par un fil discret ou s'il y a de la CGI euh, C'est totalement de la CGI. Le, le, la fameuse scène du masque, euh, il me semble, dans les interviews qu'ils en parlent, et euh, que c'est uniquement du, du CGI. Un, après, c'est un CGI facile parce que les, les masques de, de, de zoom sont dégueulasses. Donc, <rire> donc du coup, ça va Ah, au revoir, euh, au revoir, Rao. Goufflou de les mododormes. <rire> Bande de trolls. Je suis pas sûr qu'effacer les outils de cascade, soit de la CGI, vu que ça a généré... Vu que ça génère pas d'image, mais ça en efface. Bah, comment dire, c'est de la CGI en soi que c'est une image qui est manipulée euh, par un ordinateur. C'est qu'en gros, ils ont dû recréer le décor qui était derrière les câbles, par exemple. C'est un décor qui est très sombre donc c'est pas compliqué Mais le fait est que du coup une partie... Par exemple, par exemple il y a une scène où il y a une chaise qui est tirée avec l'actrice dessus C'est un câble tiré machin On faisait ça dans les années 20 Pas de soucis sauf que dans les années 20 les capteurs de la caméra étaient tellement dégueulasses Que les fils étaient invisibles parce qu'ils étaient trop fins Aujourd'hui les caméras sont bonnes même les caméras de webcam donc on verrait les fils Donc ils ont dû recréer le sol C'est à dire que... Souvent en CGI, quand tu supprimes quelque chose, quand tu supprimes un câble, t'as bah pas l'information qui est en dessous. cest si le sol il est blanc, bah il faut remplacer le câble supprimé par un élément blanc. Du coup, alors encore une fois, je joue avec les mots, hein, c'est de la CGI discrète, mais c'est pour vous montrer qu'en fait la CGI, c'est pas soit tu fais de l'effet pratique, soit tu fais de la CGI. Tu fais les deux, tu es obligé de faire les deux. Mon cher Tom, une question au un sujet quoi correspond à la barre en haut, euh, 900 sur 300, 3500. En gros, c'est ce qu'on appelle un king stream euh, sur, sur Twitch. En gros, quand il euh, y a des follows, quand vous me faites des donations, quand vous faites des subs, tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner euh, si, si vous aimez bien ce que je suis en train de faire. Euh, ça fait euh, tout simplement que ça descend, le, ça descend le king stream. Et ça me permet de... Ça, ça, ça, ça fait une petite animation rigolote, je trouve. Ça me permet de... En gros, ça montre que vous êtes en train de me, me faire perdre des PV en me donnant des sous. Ça, j'aime bien. <rire> et il y a une petite surprise quand vous arrivez à me mettre à zéro de vita. Euh. Ta ta ta, ta, ta. Ce que j'allais dire, il est parti Let's have fun. Chaque seul beat dont lui fait perdre de la vie. Voilà. Si elle tombe à zéro, on te danse veste Non, j'imite Palpatine. le patine. Hors cadre, sinon Twitch va le taper. Exactement. Euh. Ta ta ta ta ta. Et voilà, je suis arrivé à la fin de mes notes, 1h13, <rire> moi j'étais en mode, oh ça va, je, je, je papote à un, tout petit peu, un, petit, un tout petit peu moins d'une heure, on part sur, euh, sur, euh, sur Sinking City, il faut toujours que je me méfie de ma capacité à papoter, à monologuer pendant des heures. Enfin voilà, euh, Host, vraiment une belle trouvaille, vraiment, enfin un, un beau projet euh, en plein confinement. Euh, intéressant aussi que les réalisateurs, enfin le réalisateur et les scénaristes, soient pas trop arrogants. C'est-à-dire que moi j'avais un peu peur dans les, dans les, dans les trucs qu'ils ne parlent que du « Ah on faire un film pendant le confinement parce que personne n'y a jamais pensé », non. Ils disaient, c'était même une blague dans le milieu du cinéma euh, anglais, de se dire qui sera le premier à le faire et qui que ce soit, bah euh, c'est un truc qui va exister de toute manière. Qui sera le premier euh, réalisateur britannique à faire un film qui parle du confinement Par contre le faire pendant, c'était encore une autre paire de manches. Mais, euh, ouais, globalement c'est un film que j'ai beaucoup aimé, il dure ouais 55 minutes, donc je, comme je vous disais. Euh, si à la limite, allez, passons peut-être aux défauts, mais j'en ai j'en ai pas beaucoup. Les personnages sont très peu développés, mais en même temps en 50 minutes, sur une, sur un plan séquence, tu peux pas développer des milliards de choses, ce qui fait qu'en fait on ne connaît rien des personnages. Donc effectivement, leurs morts sont marquantes parce que les actrices sont très très douées, ce qui fait que moi j'étais émotionnellement attaché à ce qui se passait, mais... le fait est que tu te dis pas, oh mon dieu, quelle belle humanité qui s'éteint. C'est pas faux. Tu te dis, ce sont des gens innocents qui sont morts, bon, dommage, quoi un peu triste, mais c'est pas pire. Et ensuite, beaucoup de jumpscares. Ça, euh, pour ceux qui connaissent mes vidéos euh, autant sur Time Between que sur Twitch, vous allez être étonné que j'en ai pas parlé avant. Mais euh, beaucoup de jumpscare. Il euh, faut savoir que sur les films d'horreur, j'ai beau être un très grand fan, mais les jumpscare me dérangent, pas d'un point de vue, ça me fait peur ou quoi. C'est que ça, ça me... J'ai un problème aux oreilles, <rire> vraiment. Je sais pas si c'est une hyperacousie ou un truc comme ça. C'est que les sons brusques et forts, ça dérange tout le monde. Mais en fait, moi, ça me crispe, ce qui fait que je... Je, je, je ne peux pas... Euh, comment Ça me fait physiquement mal. Pour vous résumer le truc, voilà. <rire> Alors, on parle de problème de médecine, si c'est important. C'est un live important. Et euh, j'ai froid la crise cardiaque pendant le changement de musique. Ah bah voilà, je parle de scare et je fais peur à mes, à mes auditeurs. Ah bah super, bravo Tom, professionnalisme. <rire> mais, mais du coup, euh, le film en est truffé et il faut savoir que j'ai tellement peur des jumpscares. Enfin pas peur encore une fois, mais ça m'énerve tellement les jumpscares. J'ai trouvé un site que je conseille à tous les fans de films d'horreur qui ont du mal avec les jumpscares. Parce que oui, un jour nous créerons une communauté des gens qui sont fans d'horreur mais qui n'aiment pas les jumpscares qui ont peur des jumpscares. Euh, ça s'appelle « Where is the jump ?» et euh, ce qu'il faut savoir sur « Where is the jump ?» c'est que tu peux télécharger des sous-titres qui te préviennent quand il y a des jumpscares. Donc, je sais, je sais, ça fait un peu sortir du film. Parce que du coup, quand le jumpscare arrive, c'est marqué « Upcoming jumpscare » et c'est marqué soit mineur, soit majeur, selon l'intensité du jumpscare. Mais je vous assure que je pense que je n'aurais pas aimé « The uh, Host uh, » uh, si je n'avais pas eu ces sous-titres. Parce que les jumpscares... Sont attendus, ils sont toujours dans des scènes où tu sais qu'il va y avoir une explosion, un machin, mais euh, vu que le, le son n'est pas mixé, ils sont extrêmement bruts. A chaque fois qu'il y a un jumpscare, le micro sature, on sent la, la membrane du micro qui, voilà, qui, qui pète un peu, ce qui rend les jumpscares extrêmement agressifs, surtout qu'il y a très peu de musique. Donc en gros, euh, le, le comment ça s'appelle Bah, ce qu'on voit en dessous de moi là, vous savez, le spectre sonore, c'est pas un vrai spectre sonore, mais ça y ressemble. C'est un spectre sonore techno cool que j'ai en dessous. Bah, en gros, ça fait un gros. Pas d'un coup et rien d'autre, ça ferait une seule montée de, de spec en gros, pour vous, pour vous expliquer. Je signe, j'ai les oreilles fragiles. C'est comme Tom, tu me mets des sons trop forts, je, je, je souffre. Dites-moi si la musique est trop forte hein, d'ailleurs. Euh, parce que moi, il faut savoir que j'ai une molette de volume ici euh, qui me permet de régler, mais que vous, vous n'entendez pas. C'est-à-dire que là, je peux couper mon son. Vous, vous entendrez quand même ce qui se passe euh, en musique. Mais moi, je le mets assez peu fort là-dessus. Donc, euh, parce que pareil, j'ai oui sensible, tout ça. Donc, n'hésitez pas si la musique est trop forte. Hein. Est-ce que vous m'entendez bien, tout ça, quand même Parce que euh, le but, c'est qu'on entend ma voix, pas la musique, hein, en priorité. Mais, euh, qu'est-ce que j'étais en train de raconter Je papote, je papote, alors toi. Qu'est-ce que je disais oh, Je suis un papy, j'oublie tout ce que je dis. <rire> catastrophe. Je suis à 70% certain que la musique est de Carpenter J'ai choisi la playlist de Pretzel Rock Qui est la plus proche de Carpenter Je ne vous le cache pas Mais non, c'est Trade by Affiliation", C'est Nostalgia Overdrive Mais clairement j'ai pris, pris la Comment ça s'appelle J'ai pris la playlist Saint wave hein. J'ai pris la playlist la plus Carpenterienne Mais en gros, oui Les jumpscares du film euh, Moi je pense que sans Where is the Jump J'aurais eu du mal Parce qu'il y en a des faciles il y en a vraiment qui sont proches des jump scares des années 2000 où c'était par exemple le, un qui est assez connu je trouve le jump scare à la fin de Sinister où il y a un petit zoom machin et d'un coup le, le méchant qui sort du dessous en faisant moi je trouve que c'est le degré zéro du, du, du, du film d'horreur mais euh, c'est vrai que cette musique elle fait très Carpenter euh, mais euh, le fait est que pour avoir écrit des, euh, des, des courts métrages d'horreur le le jump a un intérêt autant narratif euh, du fait de l'avancée de l'histoire, qu'un qu intérêt de développement de personnage Enfin, développement de personnage En gros, le jumpscare oblige le personnage à changer d'énergie. Par exemple, dans les scènes... Euh, les fameuses scènes de l'élastique, où des héros vont chercher une créature, mais ne savent fait pas tout à fait où elle est. Ou ça se trouve, ils ne sont même pas au courant qu'ils se font traquer par une créature, et juste, ils se baladent. Les deux scènes fonctionnent un peu près de la même manière. Eh ben, en tant qu'audience, on sait qu'il va se passer un truc. On le sait. Mais le jumpscare va servir à passer à la scène d'après, parce que sans jumpscare, et eh ben, l'énergie des personnages reste inchangée. C'est pour ça que je vous dis que c'est un outil qui, pour le spectateur, est assez entendu, mais pour la, le développement d'un personnage, c'est pas inutile. Parce que ça fait qu'un personnage, s'il n'y a pas une agression extérieure, pourquoi il changerait de comportement Par exemple, un personnage, vous savez, dans les vieux, dans les vieux slashers des années 80, où tu as, as une bande de jeunes trop cool qui boivent des bières en, en écoutant du rock terroriste, du rock communiste, eh ben, ils n'ont pas de raison d'arrêter d'écouter leur rock communiste dans la forêt. Par contre, quand il y a un jumpscare, d'un coup, leur énergie change. C'est pas la meilleure manière d'écrire. Je trouve que depuis, on a eu la preuve qu'on pouvait faire autrement. Mais le fait est que dans les conditions dans lesquelles ont été écrits euh, Host, c'est-à-dire dans des conditions très réduites... D'ailleurs, j'ai complètement oublié de parler de cette femme, mais euh, Gemma Hurley, ça a été la deuxième scénariste sur le, sur le terrain, en gros. Et elle a eu une importance capitale, notamment pour ce qui est du jeu d'acteur, euh, parce qu'elle euh, ne connaissait pas les actrices. Euh, elle les avait jamais vues. Mais apparemment, c'est elle qui a proposé l'idée de l'impro plutôt que du texte. Donc elle est vraiment centrale. J'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est vrai que c'est surtout Jet Shepard et Rob Savage qui sont à l'origine du projet. C'est les deux qui se connaissaient à la base. Mais ils avouent de même qu'ils avaient aucune idée pour le scénario. Donc a priori, toutes les étapes du scénario et tous les rapports très bien écrits entre les personnages, c'est plutôt de la scénariste Gemma Hurley qu'on les doit. Donc je me devais de la, de la citer quand même, cette, cette femme. Mais du coup... Euh le fait est qu'un jumpscare c'est utile narrativement et dans ce film euh, le problème c'est que les seules manières qu'ont les personnages de changer d'énergie c'est via un jumpscare. Il y a un moment où il y a des moments dans le film où ça m'a un peu saoulé. Encore une fois, sans euh, Where is the Jump je pense que j'aurais un peu plus décroché du film. Donc à la limite si vous parlez bien anglais je vous conseille de regarder le film avec les sous-titres euh, jumpscarisants, <rire> anti-jumpscare. Sinon je mec, qu'il y en a certains qui sont un peu, un peu putassiers. Moi J'aime bien la discussion sur l'horreur, sur de la musique disco. C'est pas disco, c'est techno cool. Calmez-vous. Rien que penser au dernier plan de Sinister m'énerve. J'ai enlevé les écouteurs au bon moment. Dans ce style, je crois que le jumpscare qui m'a fait le plus détester le film, c'était dans Scary Story, Total in the Dark, où il y a ce jumpscare. Mais si vous êtes fan de films d'horreur, vous savez que des gens qui regardent sous leur lit, c'est illégal. Il ne faut plus le faire. Ce n'est pas possible. Tous les films d'horreur l'ont fait, ça fait. Ça fait 40 ans, on est en 2020, ça fait 40 ans que les films d'horreur font ça. Ça suffit, arrêtez de nous mettre des gens qui font ah, « je vais regarder sous mon lit et je ne sais pas ce qu'il y a. » Ce film, non seulement il y a une scène où un gamin, ça se passe avec des ados, un ado regarde sous son lit, une première fois en mode « Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a sous le lit ?» Donc moi j'étais en mode bah, « Vas-y, balance ta créature et finis ta scène. » Il n'y a rien sous le lit. Du coup tu fais « Bon, c'est un anti scare, pourquoi pas ?» Le gamin, va ah non, non, c'est mieux. C'est que le gamin se relève et du coup on se dit, ah, du coup peut-être que la créature est sur le lit. Je me dis, oui, bon, inverser le cliché, ça en fait pas néanmoins un cliché. Il y a rien sur son lit. Donc là tu fais, putain, film, tu vas où avec cette scène Et là tu réentends un bruit sous le lit et le gamin qui se repenche pour regarder sous le lit. Et là, il y a une créature qui fait de façon dégueulasse. Et je vous jure que j'ai passé 17 minutes les 17 minutes suivantes, à regarder le film droit dans les yeux à faire « Non mais je t'écoute pas. Je t'écoute pas, tu ne m'intéresses plus. » J'ai boudé pendant un quart d'heure parce que je trouvais le jumpscare tellement naze que je suis sorti du film. J'étais en mode « Non, non, je te parle plus, je te parle plus, vas-y, je t'écoute pas. » James Wan fait des scènes euh, de lit plutôt bien. Ah, et pourtant, c'est dur. Le lit, c'est tellement devenu un cliché. « Est-ce qu'il y a des, des musiques dans le film Désolé si vous en avez déjà parlé. » Très peu en fait, ce qui est. Oui, c'est un truc d'ailleurs. Merci que la j'ai oublié de vous le dire. En gros, le film va. On va faire un tout petit peu de sound editing, c'est-à-dire le fait de créer un son en mettant. Encore que c'est presque du son de mixing, mais en mettant en gros des bruits qui n'ont pas été enregistrés immédiatement sur le plateau, entre guillemets, par les plateaux de cinéma ici, c'est un peu compliqué. Mais en gros, va rajouter des bruits en post prod. par exemple. Vous savez, les bruits des téléphones quand vous avez un appel et que vous avez des enceintes à proximité. Vous savez, le. Ces trucs-là. Le film va en rajouter, par exemple, pour faire des effets post-jumpscare. Par exemple, il y a un jumpscare... Je sais plus ce qui se passe... Si, il y a un jumpscare où il y a une lampe qui pète, qui est visible à l'écran, du coup ça fait un... Non, c'est un verre, c'est pas une lampe, c'est un verre qui pète à l'écran. Et pour accentuer cet effet impressionnant, il y a le... Qui va se rajouter après, parce qu'au même moment, il y a une héroïne qui est en train de passer un coup de fil. Ce qui est très con... Mais en fait, ça remplace le traditionnel coup de violon du jumpscare par des bruits mécaniques, enfin des bruits mécaniques, des bruits informatiques du coup. Même des bruits digitaux, si on était techno-cool, Digimon, <rire> faut que j'arrête de me foutre de la gueule de cette série. Bref, des bruits, euh, des bruits informatiques quoi. Donc voilà, t'as ça, t'as des, des bruits du coup de, de grésillement de téléphone, t'as comme je vous ai dit, euh, le bruit de fond des micros mais qui vont être utilisés au-delà de juste une de fond, c'est-à-dire qu'ils vont être utilisés par exemple après un jumpscare, vous savez quand, un, quand une membrane de micro est secouée, des fois euh, sur certains micros ça va faire une résonance, ça va faire une espèce de Et en fait c'est qu'à l'intérieur du micro, euh, je vais pas vous faire un résumé de comment marche un micro, mais en gros il y, y, y, y, y a des plaques en fer qui sont tendues et qui bougent quand il y a du son qui arrive sur lui. C'est pas du fer en plus, je crois que c'est de l'aluminium plus. Et ben en gros quand ces trucs là vibrent trop, il arrive en fait que le, la membrane entende son propre son, entende le propre son de la membrane qui fait... Et, par exemple, bon, alors les harsènes ça fonctionne pas de la même manière parce que c'est un retour qui loupe, mais euh, en gros ça fait un son un peu comme ça. Et euh, dans, le film va utiliser ces sons là pour accentuer euh, la violence d'un moment, ce qui est absurde d'ailleurs parce que les, les micros des webcams, euh, il me semble qu'ils ne fonctionnent pas comme ça, ils n'ont pas de membrane, euh, de membrane avec des, du, du fer dedans. Donc c'est... Si tu fais ton technicien connard, tu fais c'est pas logique, c'est pas les bons micros. Mais dans le film, ça marche très bien parce que ça crée un son quasiment musical. Parce qu'en fait, c'est une note, ça fait vraiment une espèce de. Euh, donc ça, ça remplace un peu le violon traditionnel. Mais du coup, en soi, il n'y a pas de musique. En soi, il n'y a pas de musique. Donc vraiment, si il y a peut-être 2-3 notes à droite à gauche, mais vraiment, le film est assez minimaliste sur ça. Et en plus, tout le monde sait que dans euh, une chambre de gamins rangée, comme dans les films d'horreur, tout le bazar est clairement planqué sous le lit, donc il n'y a plus de place pour le monstre. <rire> C'est quoi cette musique de, de métalleux là Oh, la chanson s'appelle la... la vérité derrière le masque. <rire> He's back, the man behind the mask. Pardon, pardon. Démonétisation immédiate. Désolé, c'était une chanson dans Vendredi 13 5 que je viens de chanter. C'est très drôle de regarder Tom sans le son. Je fais des... je fais plein de mouvements, quand même. Je suis niveau 90. Non mais j'ai arrêté de parler de films d'horreur. Enfin non, bah non, non. <rire> je parle de parler de film d'horreur, mais bref. Ouais, ouais, c'est bien vu. Ça doit renforcer l'immersion euh, de pas avoir de musique. Oui, clairement, c'est une, euh, une, Bah c'était assez. À mon avis, en plus, ça leur a évité d'avoir un compositeur, ce qui est quand même compliqué à avoir en plein confinement. Mais euh, c'est euh... non vraiment, c'est une. Euh... Ce côté jusqu'au la... jusqu boutiste sur la musique marche vraiment bien. Mais tu t'as bien fait de me le rappeler, j'avais oublié cet effet de, de son. Donnez une montagne de cookies, de chocolat chaud et de marshmallows à la cannelle. Ah, donnez-moi Non mais calmez-vous J'ai pas tout ça à dépenser. Mais. The truth behind the mask C'est elle, elle, elle un peu bizarre cette, cette musique qu'on a actuellement. Mais euh, voilà, en gros, j'ai beaucoup aimé. Mais attention, si vous êtes un peu sensible aux jumpscare, je vous conseille de regarder le film avec... Euh avec Where is the Jump, si vous parlez bien anglais, parce que Where is the Jump ne va vous montrer que les jumpscares et pas les sous-titres. Et oui la vie est dure. Mais voilà, en gros une belle pépite. Une belle pépite. De mon côté j'ai plein rien à dire. Mais du coup maintenant ça va être à vous de me parler. Parce que euh, bah, comme je vous ai dit en début de live, c'était la première... Euh... Désolé je... <rire> Un peu malade en ce moment. Euh, comme je vous disais, c'était la première itération de cette émission. Du coup j'aimerais bien vos retours, là maintenant en live, je pense que je vais couper l'enregistrement, je vais couper l'enregistrement pour YouTube parce que déjà une vidéo d'1h18 sur YouTube, putain je deviens Bob Lennon, je fais des vidéos d'une heure sur YouTube, allez, vas-y je balance en en, en, en, en, comme un bourrin. Du coup sur YouTube, je vous dis salut, euh, ne vous inquiétez pas les épisodes de Time Between arrivent mais il faut savoir que désormais, je l'aurais dit dans les épisodes de Time Between mais je vous le redis là, euh, les épisodes de Time Between sortiront une fois toutes les deux semaines, et du coup, histoire de garder le rythme d'un épisode par semaine sur la chaîne, il y aura cette émission, là maintenant tout de suite, j'ai pas encore de nom, mais normalement je devrais en avoir trouvé un le temps de l'upload de la vidéo, il euh, y aura donc cette émission-là, tous les vendredis, que je réuploaderai à chaque fois, euh, entre deux épisodes de Time Between, histoire que vous soyez toujours euh, croulant sous le contenu, j'ai pas, pas, pas trouvé le complément d'objet direct, que vous soyez, que vous soyez émerveillés enorgueillé. Tais-toi, Tom et fais ta conclusion. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir faire des vrais outros YouTube sur Twitch, et ça, c'est beau. Euh, si, vous, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez un pouce, à, pouce en l'air. N'hésitez pas à écrire un long ou un petit commentaire et à partager cette vidéo à vos compères. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de cette émission. On n'a pas encore de nom, mais promis, j'en aurai trouvé un d'ici là. Tchuss